Les gars, j'espère que vous allez bien. Je tiens à préciser que ce n'est pas la fin du monde. Mais franchement, ce si barça nous a fait passer une très mauvaise soirée. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de nos joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vraiment possible. Ça, c'est quelle honte, quelle humiliation. Quelle humiliation. Ça, c'est vraiment incroyable. Bon, c'est déjà Hervé, surtout que la réponse du championnat, c'est dans un mois. Il faut aussi relever la tête rapidement. Il faut changer de choses, il faut changer des joueurs. Il y a des vieux joueurs dans cette équipe. Il faut vraiment changer. Aujourd'hui, ça, cas, c est, c est, c est, c est. au lieu de critiquer, c'est mieux de remercier ces Bayern, ces Bayern plutôt, qui nous ont vraiment montré notre limite qui nous a vraiment fait sortir nos faiblesses, qui s'est caché peut-être dans un joueur, s'il s'est réveillé, réveillé dans un bon jour, il pouvait changer, il pouvait cacher, englober tout, tout, tout, tout, tout ses mal. Aujourd'hui, il n'était plus aussi en forme. C'est bien Lionel Messi et ça nous a vraiment permis de voir nos failles, donc nos faiblesses, nos limites. Vraiment, si on s'appelle Barça, ça ce n'est pas vraiment possible. C'est le moment de changer, on doit changer. Euh, on doit changer l'effectif, bien sûr, il faut changer l'effectif. Les joueurs doivent partir. Déjà, Piqué, celui qui s'était présenté en première, devant la presse, il a, bien, il a très bien dit qu'il faudra changer. Et il s'est pas garant pour laisser l'équipe. Ouais, parce que c'est ça, c'est ça, normalement c'est ça. J'incite aussi à d'autres dirigeants de Barcelone de prendre toujours la même décision. C'est ça, ce genre de choses. Vraiment, il faut, ça, ça t'oblige quand même. Ça t'oblige. En quelque sorte, ça, ça t'oblige. Si tu n'es plus capable, si tu n'as en plus envie de laisser ceux qui en ont envie de continuer. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, moi, si j'étais président du Barça, moi, j'allais démissionner. Ce n'est pas possible de, de rester comme ça. Ou, une, ou si ce n'est pas démissionner, il, faut, il faudra déjà prendre des décisions rapides. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attendre pour prendre des décisions? Ah, ah, à quoi... Ça va encore servir à trop raisonner, à trop penser. Non, il faudra changer. Non, tu laisses l'équipe soit. Je ne, sais quoi, je, ne sais quoi, je ne sais quoi dire. Franchement, ce n'est pas possible. Tu vois, je suis en train de me Je n'arrive pas à parler. C est, c est, c est, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que je suis en train de rêver, mais c'est ça, c'est ça la réalité. En Ligue des Champions, en quart de finale, une équipe comme FC Barcelone, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Pour nous, vraiment, c'est une insulte pour nos fans, hein, pour nous les fans. C'est vraiment une insulte même pour l'Espagne. L'Espagne tout entière, c'est vraiment une insulte. Franchement, on doit changer. Barça doit changer. En commençant par la tête, les dirigeants, le président, les secrétaires, les ceux secrétaires, qui les accompagnent, tous ceux qui, qui, qui, qui, qui, qui font des, des, toujours des mauvais choix, sur les joueurs, sur le mercato, sur beaucoup de choses. Rien ne marche franchement, rien ne marche. Ça c'est vraiment un truc de ouf. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas aussi la fin du monde. Il faut relever la tête. Je, viens, je reviens encore que le championnat doit répondre d'ici dans un mois. Donc il faut changer de choses. Déjà l'entraîneur, il a déjà démissionné. Il faut ramener un nouveau entraîneur, un nouveau vent. Changer vraiment beaucoup de choses, même la façon de jouer, la tactique, la technique, il faut changer. Il faut changer. Ou sinon, c'est normal, ça arrive. Bon, c'est pas normal, mais c'est déjà arrivé. Comme c'est déjà arrivé, c'est normal maintenant, c'est normal. Toutes les équipes peuvent venir au Camp Nou, soit où, battre Barcelone facilement et se moquer en plus. N'importe quel joueur, n'importe quelle équipe aujourd'hui est capable de battre Barcelone. N'importe quelle équipe, là je précise, n'importe quelle équipe, si vraiment c'est concentré dans leur jeu, il est capable de, ba de battre une équipe comme FC Barcelone. Et c'est là euh, qui m'amène à dire, l'équipe de football c'est le collectif, c'est n'est pas l'individualisme, non, c'est le collectif. Aujourd'hui ça nous a montré que le collectif est très important, est très très important dans une équipe de football. Parce que ça, ça fait presque 3 ans, 4 ans On serait posé sur une personne de Lionel mais Si, si, si, si c'est élevé bien Mais aujourd'hui c'est élevé mauvais Et on a pris la débâcle. et ça c'est un jufle, c'est la honte C'est l'humiliation de l'Espagne Vraiment C'est ça, c'est l'Espagne Parce que c'était vrai Barbo Barbo Barbo Barbo Bye.